Voilà, on se retrouve euh, donc euh, à nouveau euh, sous l'attente la, sous euh, de la logistique dans un état <rire> assez précaire. Je, je, je remercie vraiment beaucoup, euh, monsieur, pour euh, d'être là parce que c'est... Ouais, Voilà, là, <rire> on est dans une des situations les plus compliquées dans laquelle on est. Euh, on est et en plus, il pleut. Alors Le truc incroyable quand même, il est genre le 1er juillet. On a l'impression que c'est le mois d'octobre. Mais <rire> bon... Euh, vous êtes euh, donc chercheur. Euh, votre spécialité, c'est l'Angleterre. Et euh, donc, euh, je, je vous demanderai de vous présenter un peu, c'est-à-dire le travail que vous avez fait sur, la, sur le travail en Angleterre en particulier. Et pour nous, ça sera aussi l'occasion de faire un de regarder un peu ce qui a pu se passer, euh, à, ce qui peut se passer avec le Brexit. Donc, on va d'abord regarder euh, faire un petit point d'actualité euh, sur les dernières nouvelles du jour avec, euh, la mise en avant de Theresa May et puis, euh, et puis on, on, on verra euh, à travers le Brexit euh, quelles sont les zones euh, qui en Angleterre ont le plus voté en faveur de, du, de la, du départ de l'Union Européenne puisque ce sont des zones qui ont eu beaucoup à souffrir des politiques de Thatcher euh, par le passé. Euh, dans un premier temps, vous euh, euh, donc d'abord euh, euh, quel est votre travail euh, et quel est votre, euh, votre champ d'investigation euh, euh, en Angleterre Et puis, euh, et puis ensuite, on, on discutera de la suite. Merci. D'accord. Alors, je, je suis euh, Thierry Labica et j'enseigne à l'Université de Nanterre. Donc, euh, j'enseigne dans un... <rire> je je m'appelle Thierry et... Mais... Un de mes enfants vient de me rappeler qu'aujourd'hui c'était la Saint-Hierry, ça doit être ma fête, et donc c'est bien comme ça. Euh, et donc j'enseigne dans un département d'anglais et je, parmi les diverses choses qu'on qu fait, il hein, euh, y en a une en particulier qui me, qui me tient à cœur, c'est un cours que je fais sur les, les relations du travail dans l'après-guerre, et, et c'est en fait un cours de ce qu'on appelle en anglais « Industrial Relations ». En fait, c'est une discipline qui n'existe pas en français, parce que c'est pas une discipline, c'est ce que les, les anglo-saxons appellent un champ d'études. Alors un champ d'études, c'est d'emblée quelque chose qui euh, allie euh, plusieurs disciplines, l'histoire, la sociologie, le droit. Alors euh, moi, je suis ni juriste, ni sociologue, euh, voilà. mais euh, on, au moins, on fait découvrir un champ d'études, euh, voilà, et, puis, et, puis et puis on parle du travail. Et en fait, c'est un sujet qui très rapidement euh, est... Euh, Comment dire euh, permet d'entrer assez vite dans l'intime. Le, souvent les gens arrivent en pensant on va parler des trucs de choses économiques un peu ennuyeuses ou bah, pas toujours ils pensent ça, mais parfois ils anticipent ça. Et en fait ce qu'on ce qu fait c'est qu'on parle du travail. On, on, vraiment on essaye de, de, de poser ce mot-là, pas de l'emploi mais du travail. Et en fait tout le monde en a une expérience intime de cette affaire-là. Donc euh, c'est un, un, un terrain sur lequel on arrive assez vite à avoir des, des discussions très voilà, donc c'est vraiment un, un objet très intime en fait. Hein. C'est euh, voilà, on, on, on le pense vite en termes économiques, un peu abstrait, mais il suffit de de, de de prendre le bon aiguillage et on est vraiment sur des questions très très personnelles, très sensibles. Euh, voilà, donc ça c'est toujours une bonne euh, une bonne expérience. Donc voilà, j'enseigne d'autres choses, mais euh, disons que la, le point d'articulation le plus immédiat avec les questions syndicales, parce qu'il se trouve que je suis syndicaliste aussi. Et avec les questions, euh, les questions sociales et politiques, pour ce qui me concerne, passe, disons, de manière plus évidente que le reste par euh, ce type d'enseignement-là. De, et dans le travail de recherche, bon, ça tourne autour de ça, et puis autour de la question du néolibéralisme. Mais bon, tout le monde écrit sur le néolibéralisme, euh, parle du néolibéralisme, ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est le, le, le moins mauvais terme qu'on a pour nommer la, la situation historique dans laquelle on se trouve. Mais c'est un mauvais terme quand même. C'est-à-dire qu'il permet de, de dire beaucoup de choses, mais... Euh, C'est un terme qui est devenu tellement englobant. On parle de néolibéralisme au pouvoir hein, depuis en gros bon, Pinochet au Chili euh, au début des années 60, en 73, après 73 et en Grande-Bretagne et aux états unis euh, euh, à partir de 79-80. L'élection de Reagan et, et Thatcher, bon tout le monde connaît ça. Et puis on peut dire euh, en Chine euh, à partir de l'arrivée de, de Deng Xiaoping au pouvoir. Et Tiananmen, en fait, est, une, est un, est un épisode de contestation d'un de, du, tournant autoritaire néolibéral de l'économie chinoise. Il y a des très bonnes analyses de ça. Donc on a euh, un, un mot qui nous permet de situer une période euh, dans laquelle nous nous trouvons, mais qui commence en gros dans les années 70 en termes d'arrivée au pouvoir. L'histoire intellectuelle du néolibéralisme est plus ancienne, mais... Euh, et puis qui court jusqu'à aujourd'hui. Or, entre-temps, il y a quand même des séquences très importantes. Il y a quand même des, des moments euh, où on pourrait dire... Euh, alors, je ne vais pas faire tout un truc là-dessus, mais que Reagan et Thatcher au pouvoir, il y a vraiment un ton fortement libertarien. L'État, ce n'est pas bien. L'État n'est pas la solution au problème, c'est le problème. Il y a une formule célèbre dans un discours euh, inaugural de, de Reagan. Là euh, il y a une espèce d'antiétatisme euh, déclaré de, de Thatcher avec une espèce de fond un peu libertarien. Bon... Aujourd'hui, euh, la vraie nature du libéralisme, tout le monde la connaît, c'est que c'est une forme d'étatisme. En tout cas, on, on peut facilement en tout cas, le, le proposer. Il hein, y, y a des problèmes euh, du, des circuits bancaires. De, de... L'État est super interventionniste. Il faut plus nous dire que le libéralisme est une, une forme d'autorestriction de l'activité étatique. L'État est très très interventionniste. Que ce soit sur le terrain coercitif, bon, ça on, on sait, on a compris. Euh, mais pas seulement l'État est très très interventionniste euh, bah, par exemple dans la crise dans la Il a pas dit euh, laissons le marché euh, fixer les prix et les flux et les relations et la concurrence entre les, les institutions financières on a on a injecté des, des sommes d'argent absolument <rire> euh, impensables pour euh, pour euh, voir on a euh, certaines institutions ont été euh, et, ou certains établissements ont été renationalisés temporairement donc euh, euh, et puis quand on travaille dans la fonction publique comme moi, il euh, euh, y a à la fois un discours de l'État va plus être interventionniste au, au sens où on va introduire beaucoup plus d'autonomie, euh, voire de concurrence dans les universités qu'il faut classer, euh, bon. Euh, bon selon des critères totalement aberrants, mais bon ça c'est vraiment pas très intéressant. Mais en même temps, il y a un dirigisme extrêmement actif, pointilleux. Euh, de, de quasiment d'année en année, de semestre en semestre pour régler les comportements. Un lecteur de, de Michel Foucault, alors là, a un, un vraiment euh, une, espèce, une espèce de, de cas d'école euh, pre, pre, presque comique, presque caricatural, ennuyeux parce que trop facile dans euh, euh, la, le règlement des comportements concurrentiels où chaque personne doit à une carrière, un suivi de carrière. Euh, euh, euh, alors je suis assez embêté d'ailleurs parce que j'appartiens à une organisation syndicale qui n'est vraiment pas très claire sur cette histoire de suivi de carrière. Je vais garder cette dispute-là pour euh, d'autres lieux. Mais euh, euh, Il voilà. euh, y a vraiment une, une activité étatique, prescriptive, omniprésente, très intense. Et peut-être juste pour finir sur ce sujet-là qui est un peu vaste, mais en fait, que ça, c'est vrai depuis le départ. Ou par certains aspects, on peut... On a des raisons de penser que c'est votre pile. Alors après, il faudra faire la discussion et, bon, et être plus nuancé. Mais euh, <coughs> Margaret Thatcher, qui était vraiment, euh, et le Thatcherisme, qui est vraiment un des noms, une des figures du tournant néolibéral des années 80, avec son anti-étatisme déclaré, c'est une grande, grande centralisatrice étatique. Dans l'histoire de la Grande-Bretagne et dans l'histoire de l'État britannique, depuis en gros le XVIIe siècle, c'est une des grandes grandes centralisatrices. La Grande-Bretagne, contrairement à la France qui est l'État centralisateur par excellence, la, la Grande-Bretagne est faite de, de régions, de gouvernements régionaux. Ce n'est pas, pas du fédéralisme, mais il euh, euh, y a un État historiquement, on peut dire, libéral. Bon. Là, il euh, y a eu euh, une activité étatique de, de, de prise en main, de contrôle, de toute une série de... De, de choses, que ce soit l'éducation, la police, la centralisation des forces de police, de Thatcher, en particulier dans la bataille contre les mineurs en 1984-85. Hein, il y a vraiment eu une, une activité centralisatrice euh, de, toute une, de toute une série de, de, de, de choses hein, qui euh, rétrospectivement se, se, se, se lisent, enfin, disons que... Euh, ce, ce dont on fait l'expérience maintenant fait tomber un masque ancien avec lequel euh, on, on a trop peut-être cru au libéralisme sur ses, sur ses propres termes, qu'il est anti-étatique, mais pas du tout. Et, enfin ça c'est un truc avec lequel... Ce que j'essayais de dire dans la discussion qu'on a eue hier euh, à la Bourse du Travail, c'est que le néolibéralisme c'est pour nous. C'est pour nous là. Alors euh, moi euh, pas, pas mal, mais évidemment beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup plus... La mise en concurrence, la compétitivité, le... ça c'est pour le monde du travail et c'est tout le, le terrain sur lequel on transfère toutes les insécurités, toute l'anarchie, tout le, le chaos du capital doit être transféré sur le monde du travail. Alors ça donne toutes les formes de pauvreté au travail, de précarité, etc. etc. Hein? Mais pour ce qui est des, des agents actifs et puissants du système... Les protections sont grandes quand même. Hein, les protections sont très grandes. Là, les, les riches en Grande-Bretagne, je veux dire, il euh, y a un vote qui est ennuyeux pour plein de raisons évidentes. Mais moi, je ne crois pas qu'à la City, euh, les gros investisseurs qui euh, euh, manient avec virtuosité euh, les flux financiers entre des, des, des, des paradis fiscaux euh, sur, à l'échelle de la planète entière, je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, en tout cas, qu'ils soient si embêtés que ça. Je veux dire, il y a... Et puis en plus, derrière, il y a un État qui est prêt quand même à se donner beaucoup de mal pour euh, assurer les passerelles nécessaires et les filets de, sécur... les filets de sécurité nécessaires. À toute une élite euh, politico-financière. Donc, le néolibéralisme, l'idée qu'on s'en fait, c'est vraiment c'est pour nous. quoi, C'est notre, notre mauvais pain euh, quotidien. Voilà. Mais, alors, il euh, y a beaucoup de choses à relever dans ce que vous venez de dire, mais il y a notamment euh, un, un petit clin d'œil. Enfin, cette centralisation dont vous avez parlé à l'instant, moi, m'a fait un peu penser à la centralisation de Cazeneuve et de Manuel Valls dans la gestion, justement. De la répression sur les manifestants. C'est lui qui dit la parole, c'est lui qui a appelé à chaque fois. C'est là, c'est lui qui va centraliser, alors qu'il y a des, des luttes qui sont à Marseille, euh, d'autres à, à Nantes, à Rennes, enfin, à travers toute la France, à Bordeaux. Et à chaque fois, il y a une forme de, de recentralisation, à chaque fois aussi, euh, du pouvoir. Même si euh, la lutte euh, à l'époque contre Thatcher était euh, autrement plus violente et autrement plus. Euh, euh, avec, euh, avec de nombreux, de, je, je crois, plus de des dizaines de morts euh, dans les rangs des ouvriers. Enfin, c'était une lutte qui a été euh, euh, particulièrement violente. Euh, sur le, néo, sur le, libéralisme, le néolibéralisme, évidemment, c'est important de repréciser les termes, parce qu'on est parti sur l'idée aujourd'hui que le néolibéralisme, avec une certaine vision économique, une vision plutôt euh, euh, d'entreprise euh, un, un peu difficile, et puis, euh, euh, et puis à côté aussi, il y a cette en, en, en face des choses qui se mélangent avec le libertarien, avec euh, avec la liberté de de parler, les libertés d'expression donc il y a plein de choses qui se sont mélangées et, et un peu comme disait euh, Albert Camus la, mal nommer les choses c'est un peu ajouter euh, au, au, du malheur au monde quoi. et donc là en l'occurrence il, il, il y a cet effort là enfin on a une difficulté à mettre des termes qui correspondent vraiment à la réalité des choses moi euh, travaillant un peu dans le milieu informatique et euh, le monde libertarien et cette, cette idée de dire bon bah, on va utiliser les datas de l'État les data, etc., c'est des choses qui sont très fortes, qui sont beaucoup euh, euh, promues hein, dans, dans ces communautés-là, mais en même temps, on, on, on semble rejeter finalement le, le, le trop d'intervention, l'interventionnisme justement euh, étatique. Et là, pour ce qui concerne les droits de travail euh, en Europe, et que ce soit en Angleterre ou que ce soit en, en France, même si en Angleterre, déjà, ça fait déjà un certain temps que elles se sont mises en place, il y a cet interventionnisme qui est très fort. On voit à quel point les, les États, les parlements ont mis en place toute une structure. Et c'était une des remarques qui avait été faite euh, pendant le débat d'hier, c'était il y a une sorte de cohérence. Euh, dans cette, euh, dans ce, dans cette structure-là où la menace est plus pour euh, le travailleur et euh, les opportunités sont, sont créées justement plutôt pour les patrons et pour, euh, pour, les, pour les chefs d'entreprise et, et ça c'est quelque chose de, euh, qui est répliqué à de nombreux pays euh, en, en Europe quel euh, est-ce que vous pensez, on, on compare aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu en tout cas euh, comme description, euh, Theresa May à une sorte de euh, néo-Thatcherisme euh, Alors moi je me méfie un peu de ce genre de choses parce que Thatcher c'est une autre époque, c'est presque la sortie, enfin non c'était pas la sortie, c'était l'affrontement la, euh, euh, russo-américain, enfin on est dans un monde complètement différent par rapport au monde euh, d'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, bon, bah, comme on n'a pas de modèle de femme au pouvoir, bah, on, du coup, on se raccroche à des choses qui semblent être connues. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu Est-ce que vous connaissez un peu cette, euh, cette peut-être future Premier ministre anglaise Il euh, y, y a plusieurs choses que vous venez de dire, qu'on serait tenté de discuter sur euh, ce que, le, le Valse et 9 Mais bon, je... je... <rire> Laissons ça. <rire> euh... Non mais c'est des gens désespérés qui... Euh... Voilà... Euh veulent envoyer des messages de fermeté, qui sont, sont eux-mêmes nassés dans leur propre euh, médiocrité, leur propre contradiction, que s'ils lâchent le morceau, euh, ils passeront des, pour des faibles, si de toute manière, ils persistent dans leur, euh, leur, euh, leur loi scélérate ou leur projet euh, scélérat, ils se grillent euh, électoralement, enfin donc, de toute manière, leur affaire est faite, euh, bon, mais on n'aimerait on aimerait pas me boire la tasse avec eux, voilà, c est, c est le problème, c'est celui-là. Mais la tasse, ils vont la boire hein, d'une manière ou d'une autre, donc c'est en cours. Bon. Donc, il euh, y a des côtés sympathiques, mais le problème, c'est que euh, leur malheur euh, est contagieux, quoi. Euh, alors, il y, y a d'autres choses. Alors, sur, euh, sur Theresa May, euh, oui, le, le fait de dire euh, « c'est la nouvelle Thatcher », etc. Alors, il y, y a la lecture, disons, un peu, un peu froide, un peu cynique de ça. C'est qu'on euh, a beau euh, célébrer l'Europe euh, médiatiquement, euh, la, la, la culture... Alors, Bon, c'est une formule un peu malheureuse, mais je vais le dire comme ça. La culture médiatique moyenne sur l'Europe, elle est vraiment quand même euh, faite de, de, de, de cartes postales de mauvaise qualité sur les Espagnols qui aiment la Corrida et les Castagnettes, euh, les Italiens qui jouent de la mandoline et, euh, et les Allemands qui mangent, boivent de la, choucroute et, mangent de la choucroute et boivent de la bière, et les Anglais qui écoutent les clashs, qui voyagent dans des bus rouges. et qui, Je veux dire, c'est bon, c'est fatigant. La, la campagne du Brexit, euh, même sur la radio de service public, ça a été... Euh, tout, euh, tout, euh, enfin c'était la formule shakespearienne euh, tournée euh, de mille manières, et les clashs, voilà. Et alors, c'est ce marrant d'ailleurs, parce qu'au euh, bout du compte, c'est anglais, c'est pas grave, c'est sympa. C'est les pays du Nord, il n'y a, y a pas vraiment de problème. Hein. Quand il est question du Portugal, de la Grèce, là, là on rigole plus. Là, on rigole plus. Euh, donc, il y a une espèce de connivence... Euh, euh, avec l'idée que fondamentalement euh, de, de connivence disons nordique alors la France est un peu entre les deux d'une certaine manière euh, mais, euh, mais bon la France avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne fait partie des gros euh, des poids lourds européens qui a une grosse contribution au budget européen etc donc on est entre costauds nous on est, on est des gens bien et donc euh, rien n'est vraiment grave euh, bon encore une fois c'est pas la même chose quand on parle de enfin dans le présupposé. Euh, avec la Grèce, ça rigole pas quoi. On leur sort pas. Ah ouais, la crise grecque, euh, Platon et euh, voyez on... et Platon et les Monty Python. On aurait pourquoi on aurait pu en parler en parler comme ça. Bon. Euh. Euh, ok. Donc euh, donc dans le fait de, de faire de Theresa May une Thatcher, une Thatcher numéro 2, c'est un peu grotesque. Euh, bon, elle a un profil de femme un peu austère, célibataire, sans enfants, fille de, de pasteur anglican ou d'ecclésiastique de, de l'Église de d'Angleterre. Donc, et c'est vrai que Thatcher avait un, un, des origines culturelles et familiales très méthodistes. Hein, bon, euh, une espèce de, de fond de, de culture protestante, euh, du, du ressentiment. Bon, euh, donc on peut faire ce genre de lien-là en termes de bi biographique. Bon. C'est d'un intérêt assez modéré. Et là où ça devient alors plus du tout intéressant, euh, c'est qu'on est dans deux moments historiques qui n'ont absolument, enfin, qui absolument oui, qui rien à voir. Quand Thatcher arrive au pouvoir, le problème politique majeur au début des années 80, ce qui bloque pour l'accumulation capitalisme, c'est la puissance du mouvement syndical. En 1980, il y a plus de 13 200 000 syndiqués en Grande-Bretagne. Il y a des secteurs d'industrie où il y a 100% de syndiqués. Alors parfois pour des, des raisons ambivalentes, hein. bon c'est pas euh, du syndicalisme nécessairement combatif, mais dans certains cas il l'est avec ça. Et la décennie des années 70 a été une décennie très combative, où euh, euh, c'est pas le parti travailliste qui dans les élections a défait son adversaire euh, électoral, c'est euh, les organisations euh, de l'industrie sidérurgique, de la mine en particulier, des dockers en 72, en 74, hein, toujours considéré. Que la, la défaite des conservateurs aux élections législatives de 1974, elle était due à euh, la mobilisation euh, très dure, euh, interprofessionnelle, mais bah, bah, avec en tête les, les, la, la mine, quoi, hein, les ouvriers de la mine. Et que donc 84, 10 ans plus tard, était vraiment une, une revanche politique et symbolique par rapport à ça. Hein, pas bon. Donc euh, ce qui bloque dans l'économie britannique euh, en termes de taux de profit, d'accumulation, etc., c'est un monde syndical et des très puissants euh, dans beaucoup de secteurs quand même très mobilisés hein. quand on regarde l'histoire des, des grèves dans les années 70 le, le, le nombre de journées de grève perdues en moyenne au cours des années 70 c'est 12 millions de journées de grève hein. il, il y a deux ans on était à 200 000 en 2012 on est monté à 440 000 en 2013 et on a considéré que c'était un point haut en Grande-Bretagne, quand en 2014, avec les mobilisations anti-austérité, on est monté à 788 000 journées de grève perdues. 788 000, mais c'est rien du tout. C'est vraiment, c'est vraiment. Euh, alors oui, c'est plus, c'est trois fois plus que deux ans plus tôt. Alors on peut se dire ah là là, c'est terrible. Euh, si ça continue comme ça, euh, ça va être la grève générale reconductible pendant euh, pendant des semaines. Bon, non dans les années euh, la décennie des années 70 c'était une période de très très de, de, de, de combativité euh, ouvrière et syndicale absolument considérable et donc ce qui caractérise le Sacherib ce qui fait qu'on peut lui mettre un, peut mettre un isme au, au nom de, de, de ce personnage politique c'est la confrontation euh, stratégique, étatique et coercitive euh, concertée, planifiée euh, vraiment euh, on peut vraiment le penser en termes militaires hein, on pourrait documenter il n'y a pas de problème. Bon, là, on n'a pas le temps de le faire. Mais euh, contre ce qui représentait l'avant-garde du mouvement syndical, c'est-à-dire le, le National Union of Mine Workers, le syndicat des, des mineurs, avec une direction proche du PC britannique, euh, euh, souvent très à gauche dans tous les cas, etc. etc. Aujourd'hui, on n'en est, est pas du tout là. Les problèmes de l'accumulation, euh, les problèmes du capital britannique, s'il si y en a, euh, bon, euh, ne se trouvent pas là. Ils se trouvent pas là. Il faut les chercher ailleurs. Alors, on peut... Alors maintenant, le, le, le truc, avec l'austérité, à partir de 2010 en particulier, ça a été de dire l'élément de blocage, c'est euh, l'emploi public. Alors, le truc démagogique qu'on connaît très bien, avec lequel on est très familier, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires, ça nous coûte trop cher, blah, blah, blah, blah, etc. etc. Et donc, l'élément, le, le, le point de, de, de focalisation politique et propagandiste, on pourrait dire, ça a été sur l'emploi public. Donc, on a démoli des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique, qui est majoritairement de l'emploi féminin peu payé. Hein, donc, euh, là, en termes, il y a une dimension de genre dans, dans le projet d'austérité. On, on peut le démontrer, pour, mais bon, dans le cas de la Grande-Bretagne, on prend juste ce point-là. On démolit des centaines de milliers d'emplois publics, c'est des femmes peu payées. Voilà, c'est pas, pas compliqué. Donc, euh, euh, alors ensuite euh, euh, Theresa May elle-même, bon, ben c'est une euh, je, je, je, de bonne foi c'est un personnel politique qui est vraiment pas très euh, pas très intéressant elle est, pardon je... c'est presque symptomatique parce que euh, Margaret Thatcher euh, était euh, une voix euh, une voix très forte dans son dans son parti et donc euh, elle est, même, euh, même dans sa montée euh, elle, on, on l'a vu arriver entre guillemets quoi. alors que euh, ce qui est pas là, Theresa May, on a un Enfin, on a un peu l'impression que c'est un troisième couteau, quoi. Oui, oui. Non, non, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, alors à moins qu'on veuille vraiment rentrer dans la tambouille euh, avec les, les ambitions euh, de, de, de, de, de, des uns et des autres, bon, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, ça m'intéresse pas. Voilà, bon. Mais euh, effectivement, c'est pas une personne qui a une trajectoire politique euh, qu'on peut identifier de manière saillante, quoi, hein. Voilà, elle est dans le personnel politique de haut vol du, du Parti conservateur. Elle est là depuis un moment, etc. Euh, elle s'est construite une, une, une crédibilité manifestement. Ce qui est intéressant, c'est le, le moment de crise très profonde dans lequel se trouvent le, les conservateurs aujourd'hui et se trouve le champ politique britannique. Hein euh, voilà. Alors là, euh, ils sont tous, c'est sûr, politiquement, ils sont tous très mal en point. Bon, Cameron, avant... Quelques jours avant le, le référendum, on lui a posé la question au Parlement. Hein, le Parlement était plein. Il a dit « Est-ce que vous resterez euh, si euh, le, le, le Brexit euh, passe ?» Et il a répondu euh, :« Oui, bien sûr, qu'il resterait. » Bon, le, le, dans les jours qui suivent, il, euh, il laisse tomber. Il avait également dit que euh, si on votait pour euh, la sortie de l'Europe, euh, il déclencherait le lendemain l'article 50, qui, etc. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il a dit. Vous avez voulu ce bordel, c'est vous qui allez le gérer. Et donc, il passe euh, la, la patate chaude, comme on dit trivialement, à, aux gens qui voudraient euh, lui succéder. Donc euh, lui-même, en termes de de, de, de paroles politiques alors on, pour, on pourrait dire depuis, euh, depuis des semaines on pourrait trouver d'autres exemples mais là voilà il a dû démissionner il est très mal en point, le parti est très divisé entre des gens du gouvernement qui ont fait campagne contre leur premier ministre donc déjà eux ils sont euh, très mal en point et Theresa May. alors d'une certaine manière le fait qu'elle soit pas une personnalité, je vous rends le micro tout de suite le fait qu'elle soit pas une personnalité saillante c'est un membre du gouvernement donc c'est une figure politique importante dans le, à l'échelle nationale mais le fait qu'elle apparaisse pas comme très saillante et comme une un point de cristallisation important du débat même s'il a une position mollement pro euh, euh, euro pour europe euh, euh, elle, elle, elle est un élément son profil assez terne euh, garantit un élément de consensus si vous voulez voilà. on pourrait on pourrait la, le, le présenter au moins pour commencer comme ça mais pardon je... mais... Alors, ce qui est, euh, en fait, ce que ça donne surtout l'impression, c'est qu'il a voulu jouer avec l'allumette de, la de la démagogie et s'est brûlé les mains, parce que c'était ça dès le départ quand il s'est fait élire, hein, avec ce, cette promesse de, de référendum. Et ensuite, euh, tellement persuadé que les accords qu'il avait réussi à passer avec l'Union européenne allaient lui permettre de passer ce cap-là, euh, c'est quelques jours avant, mais beaucoup, de, en vérité, euh, je crois que la, la plupart des commentateurs euh, ont été surpris par euh, par ce vote-là est-ce que est-ce que justement euh, c'était quelque chose qui a été, euh, qui pouvait être pressenti euh, notamment cette analyse que que j'ai lu qui, qui dit que euh, les régions qui ont été particulièrement impactées par euh, la politique de Thatcher ont joué euh, beaucoup contre contre contre l'appartenance en fait à, à l'Europe euh, alors oui ça, ça c'est une une des choses qui rend la situation euh, très compliquée euh, euh, sur le bord qui, qui nous intéresse, comme pour ce qui concerne le Parti travailliste, mais bon, c'est une autre euh, un autre débat. Mais effectivement, euh, dans beaucoup de régions euh, anciennement industrielles, manufacturières, minières euh, ou d'industrie lourde, il euh, y a un vote euh, populaire euh, anti euh, européen. Euh, dans des régions qui furent traditionnellement euh, de l'électorat de gauche, etc., etc., qui maintenant se retrouvent plus volontiers du côté du parti de l'indépendance euh, britannique, de, de, de, du Royaume-Uni et tout ça. Bon. Euh, or, euh, ce sont dans, dans un certain nombre de cas euh, des régions qui ont reçu depuis la fin des années 90 des subsides européennes tout à fait considérables. Alors, ce n'est pas pour dire les salauds, les ingrats, euh, regardez ce qu'on... Bon, dans beaucoup de cas, il est probable, alors il faut voir, hein, mais que, que, que beaucoup de gens ne, ne le savent pas, euh, ou qu'ils ne l'aient pas vu. Hein, alors, et on se peut se douter, parce que ce n'est pas de l'argent. <rire> vous n'avez pas de l'argent de... Comment dire Ça n'a pas été de la redistribution sociale euh, dans les services publics et les infrastructures publiques, hospitalières, etc. Ça a souvent, généralement, généralement été de l'argent investi euh, à des fins de... De, de, de logistique euh, euh, et de, de, de, de construction de, ou de rénovation d'infrastructures pour attirer de l'investissement bon. euh, et pour euh, oui attirer de l'investissement privé et on a mesuré en grande partie l'efficacité et l'utilité de ces subsides européennes à la mesure de ce que ça avait attiré comme investissement privé hein donc ça n'a évidemment pas été de l'argent de redistribution sociale de... de de reconstruction de, des salaires, de l'emploi public, euh, de, de l'emploi tout court, etc. Alors, alors, et en même temps, les critères d'attribution de ces subsides, c'est une espèce de, de, de un critère de seuil de pauvreté régionale, si vous voulez. Hein. Par exemple, euh, enfin non, pas par exemple, le, le, le, le, les, les, les, les, les programmes Objectif 1, Objectif 2, par exemple, les programmes européens. Il y en a quelques autres comme ça. Euh, les programmes de l'European le, le, le Develop, Development Fund, ED, euh, et, euh, qui ressemble à EDF et ERDF, mais bon, je, je, je repréciserai tout à l'heure si nécessaire. Mais euh, ces programmes, dans certains cas, sont attribués dès lors que seul, sur une moyenne européenne, certaines régions euh, euh, ont une richesse euh, inférieure à 75% de cette moyenne. Et donc, c'est un critère déclencheur de, de, de ce type d'aide. Euh, euh, donc, il y a un critère, si vous voulez, euh, social qui tient compte d'un de, euh, de, certain nombre de choses, d'indicateurs de, de, de, de, éducatifs, de santé, etc. etc. Bon. Mais au bout du compte, encore une fois, c'est pas euh, de l'investissement qui reconstruit euh, euh, des biens publics, etc. ou qui les favorise. Bon. Euh, alors là, c'est typiquement le cas du sud du Pays de Galles dans grande région minière et industrielle bon, et typiquement le cas en fait des deux plus grandes régions minières de Grande-Bretagne c'est-à-dire le sud du Pays de Galles où c'est à peu près euh, euh, 700 000, euh, 700 800 000 euh, personnes et puis le sud du Yorkshire où c'est ben, un peu plus d'un million euh, de, euh, 200 000 personnes où là euh, c'est des régions qui avaient une très forte concentration d'activités minières jusqu'aux années euh, 80, jusqu'au milieu des années 80 qui ont connu un déclin euh, euh, continue jusqu'au début des années 2000 avec un début de reprise de l'emploi dans les années 2000 dont, alors dont il est difficile de dire dans quelle mesure il euh, euh, y a des dynamiques propres il euh, y a de l'argent européen euh, de l'argent européen qui est, euh, qui est de, comment dire qui est aussi euh, euh, transféré euh, euh, à condition que l'état britannique lui-même euh, euh, mette des sommes correspondantes pour pas éviter les effets, effets d'aubaine bon, mais euh, euh, voilà, donc c'est des régions qui ont euh, euh, souvent bénéficié, entre guillemets, il faut le dire avec beaucoup de précaution, de... Euh euh, euh, D'aide européenne importante. Et qu'on ne peut pas simplement. Euh, enfin, je veux dire, il faut regarder. Je, je, il faut en faire la critique, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi pourquoi, par exemple, euh, l'Irlande du Nord vote majoritairement pour rester dans l'Europe. Hein. Euh, c'est un plantage pour l'Angleterre, du point de vue de ceux qui voulaient rester dans l'Europe, etc. Mais pour l'Irlande du Nord et l'Écosse, ce n'est pas du tout un plantage. La question d'intégration européenne et du changement d'entité régionale, c'est-à-dire plus le Royaume-Uni, mais l'Europe, c'est. Hein, ce pas juste une illusion, une erreur que font les gens. Il y a des contradictions euh, propres à l'Europe à et à la, à la manière dont le... disons. Les, les... Avant d'aller sur ce sujet restons un peu sur l'aspect un peu politique des choses. Parce qu'il y, y a évidemment chez les conservateurs euh, Boris euh, Boris Johnson et, et euh, Theresa May, mais et il y a Corbyn aussi euh, qui, a, qui a fait euh, ces, ces derniers temps une arrivée quand même un peu... Euh, euh, un peu impressionnante. C'est une, une gauche comme on ne pensait pas voir une gauche euh, en Angleterre. Donc, qu est -ce que, euh, Corbyn, euh, quel est le rôle de Corbyn là-dedans Est-ce qu'il va avoir un poids Est-ce qu'il est qu faudrait des nouvelles élections législatives pour qu'éventuellement on voit vraiment les, les choses complètement changer Est-ce qu'on pourrait imaginer ça Ou est-ce qu'il euh, euh, est qu restera malgré tout un peu euh, dans l'ombre euh, et sur la troisième marche euh, du, du pouvoir Bon alors ça c'est vraiment le sujet euh, politiquement, le, le vrai sujet intéressant euh, pour le coup. Euh, et là du coup j'ai pas regardé, parce que là on est un peu au jour le jour sur cette affaire là, puisqu'il y a deux jours, euh, il y a deux jours, il y a trois jours, le, le parti euh, le groupe parlementaire travailliste a voté une motion de défiance contre euh, Corbyn. Ils ont voté à 180 pour. Il y a 40, personnes qui ont, 40 membres du Parlement qui ont voté pour soutenir euh, Corbyn. Il y a un niveau d'intrigue qui est shakespearien dans le, dans le gouvernement fantôme euh, britannique pour le, pour le chasser et pour le remprendre. Alors il y a toutes sortes de spéculations, de jeux de jambes pour savoir qui va faire quoi. Euh, et c'est proprement effroyable. Hein. Bon, alors On pourrait dire euh, ce genre de milieu politique, il vaut mieux pas trop on, compter dessus. C'est à ça qu'on qu peut, qu peut s'attendre. Euh, mais euh, on est quand même dans une conjoncture de temps très court là. Alors, L'idée est de virer Corbyn parce qu'il gêne, parce qu'il est trop extrême ou je sais pas, euh, y a, ça veut dire qu'il doit y avoir une, une figure qui doit se dessiner derrière. Euh, le problème c'est, on peut dire hein, pour l'instant, pour, pour économiser du temps, qu'il n'y en a pas, que le leader c'est Corbyn. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il a été élu à la tête du parti travailliste. Euh, fin août dernier, début septembre dernier, euh, avec une majorité très forte. C'est-à-dire que ça a été une humiliation pour les héritiers de Blair, hein, qui a été élu trois fois quand même. Bon. Euh, Liz Kendall, il y avait quatre principaux euh, candidats, dont Corbyn. Euh, Liz Kendall, qui était la, euh, la candidate blairiste désignée, a fait 4, euh, 4,7% je crois. Et ça a été une humiliation, Corbyn a fait plus que les trois autres réunis. Bon de manière tout à fait euh, totalement inattendue. Alors non seulement il a obtenu ce résultat-là avec un vote de masse absolument euh, considérable, une campagne avec des meetings partout, plein de gens, enfin vraiment un, un succès de masse, comme on, les gens n'avaient pas vu ça dans le Parti travailliste depuis très très très longtemps. Euh, euh, euh, <rire> J'aime bien, oui, bien Corbyn, donc on ne va pas dire ça. <rire> euh, mais euh, bon, et dans, les, dans les, les semaines qui ont suivi, le Parti travailliste a regagné des dizaines de milliers d'adhérents. Il y a des dizaines de milliers de gens et de gens jeunes qui, sont, euh, qui ont rejoint euh, le Parti travailliste précisément parce que Corbyn et qui fait un ticket, qui fait un tandem avec John Mcdonald, qu'on qu voit moins mais qui est euh, exactement sur la même ligne que lui, dans la même tendance minoritaire que lui du Parti travailliste depuis très longtemps. Euh, ces gens-là euh, sont arrivés euh, à la tête du Parti. Euh, sur un programme de, de gauche, euh, disons social réformiste de gauche, quoi, hein, historique, euh, voilà, et qui a des positions euh, à laquelle beaucoup de gens peuvent être sensibles ici, de, de la question des services publics jusqu'à la question palestinienne, on pourrait dire. Euh, D'ailleurs, une partie de la campagne contre Corbin a été de le dénoncer, d'en euh, faire un antisémite, un anti, bon, euh, des trucs affreux qu'on connaît. Bon. Euh, alors euh, là euh, et, et maintenant, si. Euh, Corbyn continue de bénéficier euh, d'un du, soutien populaire à l'intérieur du parti pour, euh, travailliste euh, reconstruit en partie par euh, depuis son arrivée. Il continue de bénéficier d'un soutien considérable. C'est-à-dire que si, dans le scénario tel, là où on en est, hein, si les, le groupe parlementaire travailliste arrivait à s'en débarrasser et qu'il refaisait une, une élection pour désigner un leader et que Corbyn se représentait, et on réélirait Corbyn. Les, les, les, Tout les, toutes indique que ce serait ça. Et donc, on en est à faire des calculs euh, assez abominables pour faire en sorte que Corbyn ne puisse même pas se représenter, que son nom n'apparaisse sur aucun bulletin de, de vote. Hein donc, euh, si c'est ça... Alors, comment ça se fait, scandale, euh, ça se fait Alors, deux choses. Si c'est ça, on, on peut... Pré on peut une des hypothèses possibles, c'est que le parti euh, travailliste, là, est, prend un coup terrible. C'est-à-dire qu'on a une tête, une espèce d'auto-décapitation de, des parlementaires travaillistes, de la majorité parlementaire travailliste, euh, qui euh, envoie le message à sa base, euh, même pas électorale, mais c'est sa base partidaire. Quoi. Dire, euh, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, on a décidé qu'on qu ne l'aimait pas et qu'on le dégageait. Mais bon, là, je, je, je, je, je peux. On leur souhaiterait d'être cyniques et hypocrites et calculateurs de ne pas faire ça. C'est juste invraisemblable. Parce que depuis septembre dernier, il est avéré et déclaré que cette, ces milieux dirigeants et parlementaires travaillistes attendent, et ils le font explicitement, je veux dire, certains l'ont dit depuis des mois, ils attendent l'opportunité pour le dégager. Mais ça, c'est... Alors... Le, le, le, le débat sur euh, est-ce que les, la Grande-Bretagne doit intervenir euh, militairement en Irak et en, il y a quelques mois a été l'occasion presque l'occasion de ça où Corbyn a défendu que non il fallait pas y aller et, euh, et d'autres ont défendu que oui on en a on a essayé de... mais ça n'a pas fonctionné mais bon donc on en est là depuis euh... Euh, — Oui. Alors du coup, c'est dans, dans les semaines qui ont suivi, euh, dans les mois qui ont suivi, que s'est décidé le fait de mener des campagnes militaires, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est pour dire que euh, Corbyn continue d'avoir une, une, une base... Euh... Alors pourquoi Pourquoi Non, parce que le Parti, le parti travailliste tel qu'il existe et sa représentation parlementaire ce sont des gens qui sont dans, dans l'héritage de ce qu'est devenu le Parti travailliste depuis... Euh... En gros le milieu des années 80, bon, et, et, et que Blair et compagnie, euh, voilà, Blair et, Blair et tout le milieu, Peter Mandelson, John Prescott, euh, euh, euh, Gordon Brown, tout, tout ce milieu-là, même quand ils se détestaient entre eux, mais voilà, ont incarné... Euh, ce virage ouvertement droitier, euh, quand on dit ouvertement droitier, c'est consensuel. Hein. Je veux dire, quand euh, Tony Blair faisait aller faire le tour d'Europe pour aller rendre visite à Berlusconi, puis à Schroeder pour faire un manifeste commun sur la nécessaire flexibilisation euh, plus grande des marchés du travail, dire, on est, on est pas, on pas, quand on parle de droitisation, ce n'est pas, pas une vue de l'esprit. Et tout le, monde, tout le monde sait ça sur Blair, donc il n'y a pas de problème. Bon. Mais ce qu'on a maintenant, c'est un parti, une direction travailliste, des milieux dirigeants travaillistes qui sont à l'image de, de cet héritage-là. Hein, euh, voilà. Alors, on pour... Alors une partie, mais c'est la partie qui est au Parlement, la majorité. Alors on pourrait dire... Euh, et on n'aurait pas tout à fait tort. Hein, que Ce c'est pas tellement une nouveauté qu'il y a une histoire plus ancienne que ça et que le parti travailliste et ses positions politiques n'ont été qu'à la mesure de, la puissance du mouvement, de ce que la puissance du mouvement social lui dictait de faire ou pas. Hein, euh, dans les années 70, comme je le disais tout à l'heure... Euh, c'est dans une large mesure une partie du monde syndical qui fait la politique. Et le Parti travailliste n'est pas en mesure de dire non, non, on ne va pas faire comme ça. Bon, Aujourd'hui, ce rapport de force-là n'existe plus sous cette forme-là. Euh, donc euh, voilà pourquoi on en est là. On est dans un héritage... Alors ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est un peu ennuyeux mais ça fait partie du tableau, c'est que le système électoral britannique favorise aussi euh, un, un certain type, une certaine structure champ, une structuration du, du champ politique institutionnel parlementaire. Hein, vous, C'est des élections euh, à un tour, celui qui arrive le premier à gagner donc euh, euh, si moi, si moi j'ai fait euh, 23% et que vous avez fait 24% et demi et que tous nos adversaires et concurrents ont fait moins que ça, bon, c'est vous qui avez gagné l'élection. Si euh, euh, 52% des gens sont venus euh, voter, vous, voyez, vous, avez, vous êtes élus euh, voilà, sans, sans discussion et un parti peut arriver au pouvoir avec une très forte majorité parlementaire et euh, une base électorale dans le pays qui est... Euh, qui est, qui, est, qui est minime, hein, qui est vraiment euh, qui est à 23-24%. C'est est, est possible. Donc euh, euh, euh, voilà, les effets de distorsion de représentation, le, le, ce qu'on trouve, l'état du parti travailliste aujourd'hui au Parlement, etc., est un peu à l'image de, ce, de, ces, de ces effets à la fois politiques et idéologiques de long terme et de ces effets, disons, structurels de... de de, du, système électoral, euh, du système électoral britannique. Mais bon, voilà, ça c'est des sujets un peu ennuyeux, mais bon, ça fait partie du tableau. Voilà, c on, on pourra revenir un peu quand même sur euh, le, ce monde du travail et, euh, et les, la manière dont euh, dans ce cadre il est en train de se mettre en place. On, on a un, moi, je me demande un peu d'où il vient, parce que vous m'avez expliqué tout à l'heure que le néolibéralisme, le libéralisme, il y a plein de termes comme ça qui se mélangent avec, et qui dépendent selon leur époque et la, la manière dont c'est appliqué par les différents gouvernements et dont c'est utilisé comme euh, soit un épouvantail, soit comme une promesse. Donc il y a, il y a, voilà, il y a toutes ces idées-là qui sont à la source euh, du euh, euh, de ces lois travail qui se retrouvent euh, quasiment mis en place un peu de la même manière en, en Europe. Euh, moi, j'aurais cru euh, que elles avaient été inspirées par euh, une forme de libéralisme ou enfin de politique de l'emploi à l'anglaise la, en fait. Parce que il me semble, enfin voilà, il me semblé que c'est ce pays-là qui est à la source de, de ces de ces idées-là. Est-ce que c'est est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Angleterre a participer dans la fabrication de ces... Enfin, une certaine, enfin un certain nombre de politiques, ce n'est pas l'Angleterre en elle-même, c'est une, une, une partie des politiques, ont participé à l'élaboration de ces principes-là, avec cette, ce tiraillement qu'il y a eu constamment entre l'Angleterre et l'Europe, euh, où ils, disaient, ils menaçaient euh, perpétuellement de quitter l'Europe parce que ce n'était pas assez euh, libéral, et puis euh, parce que c'était trop, trop technocratique. Et puis, euh, qu'ils n'arrêtaient pas en fait, de, de tirer vers un, dans un sens, et que du coup, finalement, l'Europe, quelquefois, se sentait obligée de suivre ça Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus. Euh, euh, qui vient vraiment de, de l'Allemagne et de quelques pays de l'Est euh, Est-ce que c'est quelque. Voilà, d'où viennent les inspirations Est-ce que ça vient un peu de l'Angleterre et de, du tachérisme Ou est-ce que c'est quelque chose qui est. Euh, euh, comment dire euh, dans le... plutôt vraiment européen et classiquement européen euh, euh, Moi, je ne connaissais pas assez bien le, le, le, les histoires du, des réformes du travail en Europe pour, euh, pour dire ça. Euh, C'est pour ça que la, la discussion d'hier était particulièrement utile, parce que là, voilà, on a, on a une série de, de points de vue italiens, espagnols, euh, euh, allemands... Euh, et on parle pas beaucoup des pays de l'Est, c'est vrai. Euh, mais disons que... Oui, il ne paraît pas exagéré quand même de dire que la Grande-Bretagne représente un précédent particulier. La Grande-Bretagne en Europe, euh, c'est le premier grand exemple de tournant coercitif euh, affirmé. C'est que les réformes dites néolibérales, euh, aujourd'hui, elles peuvent être décrites même dans les sciences sociales. Alors je peut-être un peu injuste de dire ça, mais bon, je ne suis pas sûr. Comme une espèce de truc qui est arrivé par une capillarité, on est tous en concurrence, on est subjectivement happé par des logiques d'individualisation. De Ok, peut-être, peut-être parce que nous sommes, le, le rapport de force nous a mis euh, collectivement, syndicalement, individuellement dans des situations euh, de... Euh, on est plutôt dominé par ce, que, par ce qui nous arrive. Alors, y a des on parle de résistance, mais notre capacité à affirmer des choses est pas mal réduite. D'où d'ailleurs euh, l'intérêt des formules de Lordon sur euh, « il ne faut pas revendiquer, mais affirmer ». Alors il a dû s'expliquer de ça, on lui a reproché de pas dire de, de, de, de, de renier sur l'idée de revendication. Mais bon, mais c'est intéressant qu'il le formule comme ça. Bon. Mais, euh, euh, mais donc la, la Grande-Bretagne euh, est l'exemple du, du premier coup de force inaugural et un coup de force inaugural gigantesque. La, la, la désindustrialisation britannique a été la plus rapide et la plus brutale dans l'histoire du monde, dans, dans, dans, dans les pays industrialisés de, de l'industrialisation classique. Hein la la Grande-Bretagne, qui était la première nation de la révolution industrielle, tout le monde apprend ça à la colle, etc., en, en 1983, est devenue euh, euh, importatrice nette de produits manufacturés. En 86, il y a eu le Big Bang financier, c'est-à-dire la déréglementation financière, la déréglementation du crédit, etc. Hein Donc, on est dans une séquence assez courte de quelques années où on a, on, une, une phase de, de désindustrialisation accélérée euh, aboutit dans les années 80 avec des, des pertes d'emplois par centaines de milliers dans toutes les grandes branches d'industrie classique, manufacturière, d'extraction et industrie lourde, de chantier naval, etc., etc. Sur un temps très court, avec... Euh, euh, un tournant financier très, euh, très marqué, en 86, ce qu'on appelle le Big Bang, bon. euh, et une, une, un travail étatique législatif pour couler une espèce de dalle de béton générale sur les droits du monde du travail, les droits syndicaux. Hein, il y a une succession de lois euh, sur l'emploi, sur les syndicats, sur, qui, qui est absolument incroyable quand on regarde juste la séquence des années... Euh, 80, 82, 87, 88, alors après ça continue, mais il y a vraiment un moment très très dense pour ça. Donc euh, on, on peut dire que de ce point de vue-là, et, et, et donc je me permets de redire, de, de redire ça, l'épisode de la grève de 84 est vraiment un moment absolument inaugural. Pour nous, là, il y a quelque chose qui commence là. Alors c'est un peu eurocentrique, etc. Mais bon, pour ce qui concerne l'Europe, le tournant des politiques libérales en Europe, la Grande-Bretagne représente un moment... Euh, avant-gardiste dans la régression, ça, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais on peut le dire comme ça, avec une, une volonté politique absolument affichée euh, et euh, déclarée dans découdre et dans découdre avec les moyens coercitifs du jour les plus, euh, les plus élaborés. Hein bon. euh, donc de ce point de vue-là, ensuite, oui, euh, on produit. Un marché du travail objectif, mais on pourrait dire, euh, c'est peut-être pas de la très bonne, une très bonne manière de le dire, mais une espèce de d'état euh, psychique du, du monde euh, ouvrier qui est aussi, euh, qui, qui est une, une, fait, fait, fait, fait partie de la donne. C'est-à-dire un niveau de découragement et de, de, de, de d qui est absolument, euh, absolument considérable. Hein. Euh, dans les années 90, il euh, y a une, une longue période en laquelle on ne voit pas, jusque, jusque dans les années 2000, tant. Euh, si on regarde l'activité oui, absolument et, et, et l'encerrement législatif des organisations, hein, qui sont à la fois érodées par euh, leurs propres contradictions, leurs propres leur propre conneries, par un dispositif législatif extrêmement enserrant et érodées par une progression du chômage et de la, des destructions des formes d'emploi, euh, des relations d'emploi classiques, qui font que le syndicalisme est quantitativement et qualitativement euh, érodé euh, par ces trois bords il y a un aspect aussi qui est assez un, un faut noter c'est que c'est la fin des trente glorieuses et donc avec l'habitude pour les employés d'avoir un salaire qui ne cessent d'augmenter. Avec, euh, Ils peuvent se dire que s'ils prennent des prêts, euh, ils vont pouvoir, euh, avec leur augmentation, absorber euh, les, les, les traites et les différentes euh, mensualités. Sauf qu'à à à partir des années 80, là, cette euh, hausse des salaires est, est complètement freinée, complètement stoppée, et donc ils sont, les gens sont pris en sandwich entre un, un emploi... un, un un chômage qui, se, qui, qui, qui explose et puis en même temps euh, une impossibilité d'investir et de vivre et de, et de continuer comme ils, leurs parents avaient peut-être pris l'habitude de voir c'est un moment où il y a eu euh, euh, et apparu justement les, les politiques euh, contre le surendettement dans les années 86 justement il y a une politique qui a été mise en place de ce côté là en parallèle avec aussi euh, une libéralisation des banques est-ce que, enfin, est -ce que décrivez je sais pas si l'habitude est de tutoyer ou de vous voyez les interviews mais on va on, on va se vous voyez c'est tellement chic mais ça est vraiment les gars mais euh, <coughs> non, mais ce que ce que tu décris là c'est la recette de départ de la bulle financière qui a, qui a claqué en 2008 hein c'est que euh, en grande bretagne le substitut à la répression des salaires c'est le crédit Or en France, jusqu'à maintenant si quelqu'un qui veut acheter une maison, un truc comme ça, doit avoir un apport personnel. En Grande-Bretagne, il n'y a, a pas. Les, les, les facilités pour s'endetter sont absolument euh, de façon considérable. Et donc avec cette idée... alors pendant longtemps, il y a eu euh, l'idée qu'il y avait un marché immobilier qui serait toujours porteur, sur lequel les prix, il n'y aurait pas de problème, etc. Et donc on pouvait s'endetter en masse. J'ai connu des gens qui avaient des emplois euh, sympas, mais pas rien d'extraordinaire, mais qui avait des, des, des, des, des endettements mammouths pour acheter des, des petites maisons, des trucs qui retapaient, qui revendaient en se disant dans deux ans, dans trois ans, ça rapportera, ça marchera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une série de programmes de télé sur comment racheter, retaper sa maison, comment la redécorer, refaire le jardin, comme si des poutres apparentes comme ça, etc., etc. Il y avait toute une vraiment toute une comment dire une, une culture télévisuelle euh, populaire du de la spéculation immobilière qui était vraiment euh, comment dire qui, qui avait une espèce de comment dire qui filtrait dans le dans, dans la dans l'imaginaire économique et social on pourrait des moyens euh, un truc très poussé bon euh, donc oui oui c'est le alors là dans les années euh, à la fin des années 2000, il y avait la classe d'âge 18-45 ans, une grande partie de cette classe d'âge, beaucoup plus de la moitié, je ne veux pas donner, dire de chiffres radio, mais on est, on est autour de 60%, n'avait pas d'épargne par exemple. On pas hein, donc on est dans. Alors on, on, on sait qu'aux états unis euh, euh, parce que c'est un truc qu'on répète souvent, mais il y a une économie euh, qui tourne sur une consommation à crédit. C'est-à-dire que les gens euh, consomment, euh, les gens n'ont pas d'épargne et consomment, euh, consomment à crédit. C'est vrai pour la Grande-Bretagne aussi, dans une mesure comparable, disons. Voilà. Euh, et donc, il le, le, le, le, y a une espèce d'ajournement euh, qui a marché pendant un certain temps, euh, d'ajournement de la, de, la, de la crise du crédit. Hein, euh, qui a fini par claquer avec la crise des subprimes et qui en Angleterre a donné les résultats cancés puis en Irlande ailleurs. Bon. Donc, euh, donc ce que tu décris, c'est vraiment la recette de départ de euh, euh, la répression des salaires à laquelle se substitue, se substitue le, le, le crédit, le crédit immobilier, le crédit à CSA. Alors juste pour répondre un peu à des questions du, euh, du public, euh, là il y a, oui, oui, les gens s'en posent. Non, non, non. Alors, moi, je pose des questions, mais il y a aussi des gens qui euh, se posent des questions. Euh, non, non, très bien, très bien. Donc, euh, justement, il faudrait un point, sur, euh, euh, euh, un point sur le syndicalisme, en fait. Le taux actuel en Grande-Bretagne, il en est où bon. euh, Il y a 6 400 millions syndiqués en Grande-Bretagne. Donc, c'est quasiment une division par deux par rapport à 80. Euh, euh, 6... 000, 6 000. Pardon. Par exemple, en France, on sait que c'est 7%. On sait qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus haut. Enfin, de de, euh, enfin voilà, c'est plus élevé. Euh, voilà, en Angleterre, ça serait euh, quoi 40% euh... Euh, Non, c'est moins que ça, mais est, on est à peu près, si je me souviens bien, à peu près à 8% dans le privé, 24% dans le public. Euh, et donc, euh, le taux de syndicalisation total, euh, ben oui, je devrais le sortir. Euh, euh, de manière euh, quasiment instinctive et pavlovienne, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais euh, euh, est-ce qu'on est autour de... J'ai peur, peur, peur de dire une bêtise. Donc euh, on, fait, on fait le calcul, euh, on peut faire le, le calcul rapidement, mais en tout cas 6 400 000, 6 400 000 syndiqués avec une, euh, depuis quelques années une proportion, euh, une, une, une majorité de, de femmes euh, et une forte représentation de ce qu'on appelle les, les minorités dites visibles. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais voilà. Donc, euh, pour la première fois de, depuis euh, le début, c'est une femme, Frances O'Grady, qui, qui a un nom assez typiquement irlandais d'ailleurs, qui est euh, euh, la, euh, la secrétaire générale du, du Trade Union Congress. Euh, donc, le taux de syndicalisation... Alors, le, j'ai les chiffres selon l'OCDE. Hein, euh, en 2014... Euh, en 2014, c'est 25%. 25% ben voilà. okay. C'est euh, euh, ça, ça, oui, oui. J'avais peur de dire une bêtise, mais c'est ça, voilà. Donc, euh, euh, ça c'est une chose. Alors, Dans le syndicalisme, il y a eu des grandes recompositions, des recompositions, des grands regroupements qui ont donné un syndicat euh, quantitativement très majoritaire qui s'appelle « Unite the Union », où il y a quasiment plus d'un million de, de syndiqués. Euh, Unison est un, est un syndicat plutôt de la, de l de la fonction publique, de l'emploi public où on est quasiment à un million de gens et puis ensuite on a des organisations syndicales qui euh, euh, comptent 700 000, 600 000, enfin il y a vraiment des, des, des grosses grosses organisations syndicales et qui, alors peut-être juste un mot là-dessus, le syndicalisme britannique, euh, il n'est pas dans la tradition euh, française, si on peut parler d'une tradition française, mais enfin, il n'a pas le même héritage politique. Bon, hein. D'ailleurs, on parle de trade union, ce n'est pas des, des industrial unions, c'est des, union, des syndicats de métiers où ils se définissent comme ça au départ. Alors, trade, c'est des métiers. Au départ, c'est des métiers. Alors, tu, tu, tu, Quand on dit à quelqu'un il y a longtemps, what's your trade C'est quel est ton métier hein, es, bon, En termes de qualification. De, bon, euh, et... Euh, et donc, il y a une histoire de... ancienne, il y a une archéologie, disons, corporatiste du syndicalisme britannique assez forte. Quoi, hein bon. euh, alors, euh... j'essaie de, de, de résumer ce que, je, ce que je veux te dire. Mais euh... Donc, on a ces grandes, grandes organisations euh, syndicales et dans les années... Euh, au tournant des années 2000, voilà, la direction du TUC était quelqu'un qui était très proche de Blair et qui a fini par s'indigner un peu de ce que Blair voir Berlusconi pour promouvoir la flexibilité, c'est quelqu'un qui s'appelle John Monk quand les types ont fini, généralement ils se barrent ils ont un siège, un strapontin quelque part en Europe etc., dans, le, dans les instances européennes et c'est tranquille pour eux bon. et à ce moment là ont émergé un groupe de syndicalistes en Grande-Bretagne qui était très clairement identifié à gauche, voire très à gauche dans des syndicats importants et on a parlé de The, the Oakwood Squad, c'était un, un groupe de syndicalistes qui menaçait de se désaffilier du Labour parce que historiquement, le, le, le, le parti travailliste, est une émanation du, du syndicalisme au, au, juste au tournant du XXe siècle. Hein, ce sont le, le, la confédération des syndicats qui a dit voilà, il suffit plus de négocier euh, avec, le, les, essayer de négocier avec les patrons, etc. Euh, comme on continue d'être menacé de sur euh, nos ressources, etc. Bon, euh, il nous faut un bras parlementaire et ce bras parlementaire, ça c'est d'abord appelé le euh, le Labour. A chaque fois je dis LCR, mais c'est pas ça, je, je m'excuse. Le, le, le Labour Representation Committee, le, le, le comité de représentation du travail, et qui est devenu en 1906 le Parti travailliste. Donc le Parti travailliste est vraiment une émanation directe, explicite des syndicats qui, jusqu'à aujourd'hui, les syndicats sponsorisent des parlementaires. Donc sur Corbyn, il y a des syndicats qui ont dit « si vous virez Corbyn, mais on va désélectionner les gens qu'on a sponsorisés pour les envoyer au Parlement ». Donc, il faut. Il faut vraiment voir au jour le jour ce qui se passe avec cette affaire-là, hein, parce que c'est quand même un peu du lourd. Il hein, euh, persiste, un lien persiste, un lien difficile, euh, conflictuel persiste entre le parti travailliste, le groupe parlementaire notamment, et le, le monde syndical. Et depuis, les années, le, depuis le tournant des années 2000, il y a un milieu syndical, et pas seulement militant, mais de direction syndicale, qui menace, alors dans le cas de l'Écosse, la menace a été mise à... Comment dire, à exécution où on, on, on se dé on, on coupe la, le robinet des, des, des subsides syndicales du, on prélève sur la cotisation syndicale, il y a, euh, le syndicat euh, prélève une, une, une partie de la cotisation qui va au parti travailliste. Et là on a dit non c'est fini, on donne au Scottish, Scottish National Party, on, on donne au Scottish Socialist Party mais on ne donne plus au parti travailliste. Donc, il y a eu un groupe de type. Et là, maintenant, dans les, dans les organisations syndicales et dans les directions des organisations syndicales, il y a une expression de soutien clair à Corbyn. Donc, il y a un cocktail qui est pas mal, qui est intéressant, qui est fragile, mais qui est intéressant. Hein, euh, voilà. Donc, les organisations syndicales, quantitativement, elles ont perdu beaucoup d'effectifs. De, euh, elles se sont recomposées en termes de genre, etc., de manière très différente à ce qu'elles pouvaient être dans les années 70, 80. Euh, bon. euh, et euh, en même temps, elles ont encore une capacité d'intervention. Euh, disons, euh, ce n'est pas complètement des fantômes de ce que ça a été. Ils ont encore un poids politique, social, financier euh, qui est important. Alors, un peu pour terminer sur une note un, un peu humoristique, euh, est-ce que euh, l'Angleterre pourrait se retrouver à gauche Est-ce que euh, Corbyn pourrait, euh, s'il y avait à l'occasion une élection législative, est-ce qu'il est euh, y aurait suffisamment d'électeurs pour avoir Corbyn euh, euh, premier ministre Écoute, avec ta question, c'est une question qui me qui me fait penser que j'aimerais avoir de l'esprit et te, te répondre à quelque chose de délicieusement amusant. Et, mais je ne vais pas trouver parce que je suis un peu, je suis un, peu un lourdeau. Bon, donc euh, euh, audacieusement, je ne, sais pas, je, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis que kobin est là, il y a un truc qui a consisté à répéter. Alors à gauche, ça a été de dire « il est inélectable ». Ce n'est pas inéligible, c'est qu'on ne on peut, on peut pas voter pour lui. Les gens ne voteront pas pour lui. Donc on n'arrivera pas au pouvoir avec ce mec-là. Euh, à droite, le, le truc a consisté à dire et à répéter. Parce que c'est une formule qu'on qu répète, qu'on répète, qu'on répète. Qui a, été, qui a à dire, il consiste à dire, il constitue un danger pour le, le pays. Ce qu'il ce qu a dit sur le Hezbollah, ce qu'il a dit sur... Euh, il n'a pas dit des trucs extraordinaires. Il a dit, voilà, il y a ces organisations-là dans la région, si on veut... Euh, intervenir, il faut y parler avec euh, les forces qui sont... Et c'est bon, ce qu'ils font tous, c'est absolument ce qu'ils font tous, mais on a pris prétexte de ça, parce qu'à un moment il y a eu une cristallisation sur, cette, sur ce truc-là en particulier, et donc c'est un danger pour le, pour le pays, pour la sécurité du pays, voilà, bon. et donc il y a une, vraiment une espèce de, de, de, de, de, de, de prophétie, dont on répète, on répète, qu'on ne peut pas les lire, c'est un danger pour le pays. Bon. Derrière ça, il faut euh, beaucoup de gens reconnaissent dans Corbyn le type qui ramène non seulement avec un contenu politique réel, mais un élément de dignité que les gens n'ont pas vu dans le champ politique depuis assez longtemps, dans le champ politique de un peu de haut vol, quoi. Voilà. Donc, euh, est-ce que ça, ça peut suffire à ce que il euh, y ait une une évolution Je j'en doute, mais que, que ça produise. Qui, qui, qu'il y ait un gouvernement, au bout du compte, de, de gauche travailliste ou pas, je ne compte pas trop dessus, mais que ça produise des effets de recomposition euh, à gauche, que ça euh, produise des formes d'incitation, de, euh, d'encouragement, de reprise du confiance du mouvement social, ça, en, en, en revanche, on peut parier dessus de manière plus sobre, si tu veux. Voilà. Une, autre, une question euh, que je ne connaissais pas, en fait, apparemment, Philippe Martinez a envoyé euh, à Valls... Une lettre concernant l'illégalité de la loi de travail. Et il, a envoyé, il aurait envoyé ça à l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail. Euh... Vous êtes au courant Non. Ben, S'il l'a fait, euh, pourquoi pas On peut s'envoyer des lettres. Moi, je trouve ça bien. C'est une loi scélérate. Tout, toutes les, tous les termes sont, sont valables ou euh, sont bienvenus pour euh, le faire savoir. Donc non, non, je ne suis pas au courant de ça. Merci beaucoup en tout cas. Euh, je vais vous passer, très chers amis, attendez, je me recentre du coup, hop, je mets un peu d'éclairage pour que je sois belle et visible surtout parce que j'ai pas une, un teint de peau qui me permet d'apparaître facilement dans le noir. Et euh, je vous... alors... Deux sujets qui, vidéo qui vont passer à la suite les uns des autres. Un sujet de Nuit Debout Lorient et un sujet de Nuit Debout Fécamp. Euh, dans quel ordre euh, C'est vous qui me le direz parce que je ne vois pas le titre d'ici. Euh, on se retrouve dans quelques minutes avec le témoignage de ce, de ce manifestant allemand dont on vous a parlé tout à l'heure. Un grand, grand merci euh, à, m à monsieur le professeur. Thierry, Thierry, Thierry, Thierry donc. Et, <rire>